Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cet unboxing à nouveau qui est, qui est ouverture. Puisqu'aujourd'hui on a deux produits qui viennent de sortir l'assaut des héros, le fameux deck de structure pour les héros. Un deck qui était pas mal attendu, je veux pas voir ce qu'il y a dedans. Et ainsi que les boosters, les combattants mystiques. Donc, oui, je reviens en avant parce que je connais pas tout par cœur non plus. En plus, j'ai une petite mémoire, je suis un poisson rouge. On va ouvrir ça, puis on va voir de quoi c'est composé. Par contre, on commence le deck l'assaut des héros, le deck de structure ag g 6 c'est plus non bon allez on arrête les conneries on l'ouvre et on découvre les cartes qu'il y a ensemble. On essaie de l'ouvrir proprement pour essayer de garder la boîte en déco. Nice ça, voilà ça c'est ce que j'appelle l'ouverture à l'ouverture propre à peu près. Bien à peu près mais le terrain ok nice le deck si on arrive à l'avoir et on l'a eu du premier coup. Oh putain la vache ça commence on a une magnifique carte et voilà le el famoso deco d'Almaniano, le fameux deck de structure, on commence avec Chaos héros du contraste, donc le monstre fusion guéri, où il faut deux monstres héros masqués pour l'invoquer. Cette carte est toujours traitée comme un héros, comme une carte héros élémentaire, uniquement invocable par fusion, on invocable spécialement autrement. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi lumière. Une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de la cible. Franchement c'est pas mal Ça se... Rien que ce monstre fusion, déjà, il a sa petite place dans la méta en ce moment. Donc, du coup, pourquoi pas Deuxième héros, Koga, héros masqué. En fait, c'est des héros masqués qui est dedans Non, héros du contraste, héros masqué. Ok. Uniquement invocable par fusion avec changement de masque. On est invocable spécialement autrement. Cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire une fois par tour. Euh, durant, attends, Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir un monstre héros depuis votre cimetière. Puis cibler un monstre face recto sur le terrain, la cible perd une attaque, égale à l'attaque du monstre banni pour activer, activer l'effet. Putain, c'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. divin. <rire> ça fait rire parce que divin. alors petite publicité, c'est la boutique sans laquelle, à laquelle j'achète toutes mes cartes, en fait. Du coup, ça me fait pas mal rigoler. Vendivin, euh, avec mon invocable spécialement avec changement de masque et non invocable spécialement autrement. Elle est magnifique. 2700 d'attaque. Euh, votre adversaire ne peut pas attaquer qu'avec qu un monstre durant chaque battle phase. Lorsque cette carte est détruit, détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière. Vous pouvez piocher une carte. Attends, mais il est pas mal. Je crois qu'on va le jouer dans les Yugi Samedi. Loi des ténèbres, héros masqués. Uniquement invocable spécialement avec changement de masque et non invocable spécialement autrement. Les cartes envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw face ou la dommage step, vous pouvez bannir une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Ah ouais En fait, il récupère une carte et vous bannissez derrière. Les... Franchement, c'est pas mal. Ensuite, ah, le premier monstre, putain, elle est magnifique la carte. Par contre, dans appareil photo, est dégueulasse. Je crois qu'il y a un truc devant, mais je suis pas sûr. Ah non, c'est juste un défaut sur mon écran, peut-être. Bon, bref, on s'en fout. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte magie jeu rapide de charge, change, pardon, depuis votre deck à votre main. Cette carte est envoyée au cimetière, pour ajouter un monstre héros, brume de l'ombre, héros élémentaire, avec donc le nom de cette carte, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de brume de l'ombre, héros élémentaire par tour, et uniquement une fois par tour. Et uniquement, il précise bien, hein. océan, héros élémentaire. C'est cool, c'est des héros élémentaires, franchement, c'est super classe, on regardera après le, le petit tapis. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre héros que vous contrôlez dans votre cimetière et envoyer la cible à la main. Franchement, elle est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Nous, héros élémentaire. Alors, une fois par tour, durant votre stand-by phase, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck au cimetière à votre main. Donc j'imagine qu'il y a une carte polymérisation dedans. Ce serait con de faire un deck fusion héros sans, sans polymérisation. Ouh, j'ai vu un truc au fond qui m'intéresse. La dernière carte là, elle est intéressante. On la regarde et c'est... Oh Ok, non, c'est juste une pub <rire> Je me suis dit, ça doit être... Un... Vous savez, je, je sais plus le nom des les cartes qui se mettent au milieu des terrains là, euh, de l'extra deck. Je pensais que c'était ça. Et Voltaïque, héros élémentaire. Alors, lorsque cette carte affiche dommage de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un de vos monstres héros élémentaires bannis et invoquer spécialement la cible. Ok, ça va se jouer en bannissement et on les réinvoque derrière. Alors, chaleur, héros élémentaire. Cette carte gagne 200 attaques pour chaque monstre héros élémentaire que vous contrôlez. Un monstre à 106 qui gagne 200 attaques pour chaque monstre contrôlé, ça peut monter pas mal haut. Avian évidemment héros élémentaire parce que j'ai besoin de présenter cette carte monstre normal du coup Neos putain mais c'est vraiment sympa nouveau Neos héros élémentaire putain mais c'est cool c'est bien qu'ils ressortent comme ça les des anciennes éditions qui en mettent un petit peu au goût du jour cette carte est traitée comme un monstre normal tant qu'elle face recto sur le terrain ou dans le cimetière tant que cette carte est un monstre normal sur le terrain pour invoquer normalement pour qu'elle devienne un monstre à effet avec cet effet le nom de cette carte devient Neos héros élémentaire tant qu'elle est sur le terrain d'accord de bon, toute façon elle était connue comme carte hein. tranchant héros élémentaire Monstre 2600. Cette carte attaque un monstre en position de défense, infligé des dommages de combat perçant à votre adversaire. Nécrombre, héros élémentaire. Une fois, tant que cette carte est dans le cimetière, un monstre héros élémentaire de minimum niveau 5 que vous invoquez normalement peut être invoqué sans sacrifice. Pas mal, pas mal. Ah cœur farouche, héros élémentaire. Cette carte n'est pas affectée par des effets de piège. Bubbleman, héros élémentaire. Si c'est la seule carte dans votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement durant, depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez piocher deux cartes. Vous ne devez contrôler aucune autre carte, ni avoir aucune carte dans votre main pour activer cet effet. Grosso modo, c'est... Euh, on ajoute tout notre board, prochain tour, euh, notre board est détruit, on pioche, euh, on invoque SP, on pioche deux cartes. Ouais, sympa, mais sympa. Oh, top géante, néo spatial C'est quoi, néo-spatien, mec Au la dommage step, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez renvoyer le monstre de votre adversaire à ah, cette carte. Et cette carte à la main, d'accord, les deux reviennent à la main, ok. Ange de loyauté, bon, on le présente plus non plus, hein, il est connu maintenant. Durant votre main de phase, vous pouvez renvoyer cette carte face recto depuis le terrain à la main, durant le dommage step de chaque joueur, lorsqu'un monstre lumière que vous contrôlez au combat... Alors, ah non, pardon, lorsqu'un lorsqu monstre lumière combat, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, jusqu'à la fin de ce tour, le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre adversaire qui combat. C'est pas mal. Soldat de carte, une fois partout, vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 3, puis envoyer ce nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière, jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque carte envoyée au cimetière. De cette façon, cette carte que vous contrôlez est détruite et envoyée à votre cimetière. Piochez une carte. Kouripo est C'est nice Cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière. Le reste tour, on ne se voit aucun dommage de combat. Putain, c'est génial Prêtre invocateur. Tant que cette carte est face à sur le terrain, elle ne peut ni être sacrifiée. Elle ne peut pas être sacrifiée, quoi. Cette carte est invoquée normalement ou par flip. Changez cette carte en position de défense. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte magie. Et invoquer spécialement le monstre au niveau 4 depuis votre deck. Mais le monstre ne peut pas attaquer ce tour. Ouais, ce sera plus pour euh, invoquer fusion ou euh, invoquer depuis l'extra deck, quoi, principalement. Homonculus, lettre alchimique. Une fois par tour, vous pouvez changer l'attribut de cette carte. 1800-1600, c'est pas mal. On change son... Il avait un attribut lumière, donc. Changement de masque 2. Bon, les chats qui foutent leur bordel, qui sont en mode folie, c'est cool. Changement de masque 2, de... alors, défaut une carte puisse à un monstre face recto que vous contrôlez, qui a un niveau, envoyez-le au cimetière, et aussi après ça, s'il quitte le terrain par cet effet invoqué spécialement monstre héros masqué de même attribut que le monstre, putain, pas invoqué par fusion avec un monstre, ça, putain, c'est pas mal, même attribut que le monstre, mais avec un niveau supérieur à celui que le monstre avait lorsqu'il était sur le terrain, ok, depuis votre deck. vous ne pouvez activer qu'un changement de masque 2 partout, bah heureusement, Changement de forme. Ciblez un monstre de fusion héros que vous contrôlez, renvoyez-le à l'extra deck puis invoquez spécialement un monstre héros masqué du même niveau que le niveau d'origine du monstre mais de nom différent depuis votre extra deck. Why not Changement de masque. Ciblez un monstre héros et une carte magie jeu rapide change dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Putain, putain, c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ce deck. Je suis pressé de l'essayer dans les Yugi samedi. Ciblez un monstre héros que vous contrôlez, envoyez-le à votre main... Ah oui, changement de masque, pardon. Ben, c'est le même que... De même qu'on a eu avant, ah bon, non Ah non, non. l'autre c'était changement de forme, et là maintenant c'est changement de masque. si bien monstre héros que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière et aussi après ça s'il quitte le terrain par cet effet, invoquez spécialement monstre-héros masqué de même attribut Alors, ok, on derrière on peut invoquer, ok. Bon, une polymérisation, logique. Fusion miraculeuse, hein, invoqué par fusion-monstre-héros fusion, -fusion élémentaire depuis votre extra quand en bannissant les monstres. Monde de fusion parallèle, invoqué par fusion-monstre-héros élémentaire, Héros vivant, si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, puis la moitié de vos life points, invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de maximum niveau 4 depuis votre. Ça, c'est vraiment en, en dernier recours, quoi. Je ne sais pas si cette carte-là, finalement, elle sera jouée dans ce type de deck. Euh, masque du héros. Alors, le masque du héros, qu'est-ce qu'il fait Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, envoyez un monstre héros élémentaire depuis votre deck au cimetière. Si vous le faites, le nom de la cible devient le nom du monstre envoyé jusqu'à notre face. Putain, mais c'est génial C'est génial pour pouvoir faire rapidement les, les fusions, c'est génial. H, cœur passionné, cibler un monstre à pour que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 500 points d'attaque. Et s'il attaque un monstre en position de défense, des dommage de combat, personne à votre adversaire. Pas mal, pas mal. ah ben On va avoir la carte héros, <rire> ajouté un monstre élémentaire. Détruisez un nombre de cartes magie égal au nombre de monstres héros élémentaires. Ciblez un monstre normal et élémentaire dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Renfort de l'armée, ajoutez un monstre de type guerrier maximum niveau 4 depuis votre deck à votre main. Le guerrier réincarné, ciblez un monstre de type guerrier dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Le pot de dualité, donc on pioche 3 cartes et on en choisit une, on met le reste dans le deck. Signal du héros, lorsqu'un monstre que vous contrôlez détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez spécialement un monstre héros élémentaire de niveau 4 depuis votre, main, votre deck. Explosion héroïque, ciblez un monstre normal Héros élémentaire dans votre cimetière, ajoutez les cibles à votre main, puis si votre adversaire contrôle des monstres avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de la cible, détruisez-en. Putain, génial. L'appel de l'être hanté, bon, voilà, ça permet d'invoquer un monstre depuis le cimetière, ok, spécialement. Trappe sans fond, si le monstre a plus de 1500 d'attaque, on le bannit. Ouais, c'est ça, on le bannit. Euh, euh, cible à monstre sur le terrain, la cible à la main. Euh, hurlement de garde, je connais pas cette carte. Lorsqu'un monstre de type guerrier que vous contrôlez est ciblé par une attaque ou un effet de monstre de votre adversaire, cible un monstre face recto contre les portes adversaires, inflige des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre face recto. Ah ouais, si vous le faites, renvoyez le à la main. Putain, c'est pas mal. Et oh, grande tornade, héros ces derniers. Alors, un monstre héros élémentaire, monstre vent, uniquement invocable par fusion, non invoquable spécialement. Autrement. Cette carte est invoquée par fusion, divisée par deux, l'attaque défense de tous les monstres face recto actuellement contre les portes adversaires. Ouais. Honnêtement, je trouve le deck très sympa. Et le terrain quoi il ressemble On va regarder ça. Tu, tu, tu, tu. Ok, je vais vous le passer comme ça. Mais il est vraiment sympa. On a tous les monstres fusion du deck. Franchement pas mal. Honnêtement pas mal. Bah, Du coup, moi en tout cas, l'assaut des héros est un deck qui, qui est très sympa. En plus, pour débuter, il est vraiment pas mal. Il est assez simple à jouer. Du coup, je vous conseille. Maintenant, on va ouvrir le petit booster. Les combattants mystiques. En espérant que les Spanflash, ne continuent pas leur bordel. Et j'espère qu'on va avoir les nouveaux archétypes. Mais après... Oh, je ne voulais pas le déchirer, le fichier. De toute façon, j'en achèterai d'autres. Il faut que ça aille dans le cadre. Bref. Vous, vous verrez bientôt dans la déco un magnifique cadre avec tous les boosters du oh ça va être joli. Ah, mais ils sont vraiment excités. Alors, on commence avec... Oh, soustraction matmec. Un monstre cyber, vous pouvez cibler un monstre à Stricto sur le terrain, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et aussi invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais elle ne peut pas attaquer ce tour. Et si vous le faites, le monstre ciblé perd mille d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ouais. Confrérie du point de feu, dragon, un nouveau monstre confrérie du point de feu. Donc j'ai les cartes parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser pourquoi, mais on m'a beaucoup dit que vous aimiez savoir les effets, du coup j'ai dit. Une fois par tour, si vous pouvez activer une carte magie piège formation feu, sauf durant dommage vous pouvez poser une formation feu directement depuis votre deck. Une fois par tour, vous pouvez envoyer deux magies pièges formation feu face recto contrôler le cimetière, puis cibler un monstre point de feu dans votre cimetière invoqué l'invoquer spécialement. Ok, je pense que c'est une carte qui va pas mal être jouée dans les... Oh, Dragon Là, c'est le, le, les nouveaux archétypes à la carte magie. Invoquer par fusion monstre fusion dragon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre terrain depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion. Tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre dragon... Drago... Drago... Oh putain, j'arriverai jamais à lire un autre truc. Dragoniren. que vous contrôlez, ajoutez cette carte à votre main si vous faites renvoyer le monstre à la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet... Ok, c'est c'est pas, ça permet de récupérer... Oh, dragon Niren est renu Oh putain, elles sont belles Elle a deux effets, donc monstre dragon, non destructible par des effets de carte. alors que vous contrôlez un monstre fusion. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants, qu'une fois par tour. Effet rapide, vous pouvez des fois cette carte, invoquer spécialement un monstre, Dragoniren le maximum niveau 4 depuis votre main. Et à la fin de la battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte à la main. Si vous le faites, invoquez spécialement un monstre dragon. Oh putain, de niveau 2 minimum. Depuis votre main. De niveau 2, non, de niveau 2, ah. c'est même pas minimum. Et pour finir, induction matmec. Ok, en ultra, pas mal. Tous les monstres cyber ce que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Si vous contrôlez un monstre matmec, vous pouvez renvoyer cette carte recto depuis le terrain au cimetière. Puis cibler une carte contre adversaire. détruisez-la et vous ne pouvez utiliser cet effet donc une fois par tour. Mais écoutez... Moi, je suis assez content. On a franchement, il y a des belles cartes. Moi, je crois qu'en fait, il n'y a que des supers ou des ultras. Ouais. Ouais, franchement, il y a des super des ultras. Des... Ok. Vraiment sympa. Donc, du coup, ces boosters-là, franchement, ils sont classe. Donc j'aime bien les nouveaux archétypes. C'est sympa, les, les petites filles qui se transforment en, en dragon, c'est classe. Donc, voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère que ça vous a plu, de pouvoir voir, donc, euh, l'assaut des héros et les combattants mystiques. Euh, ça un petit peu ce qu'il y a dans ces petits boosters. Je pense que j'en achèterai d'autres, je sais pas si je ferai d'autres unboxings, mais voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien